Salut à tous bande de séries voir de l'extrême et bienvenue dans ce troisième épisode de Pilote. Aujourd'hui j'ai décidé à quelques jours d'Halloween de vous offrir un épisode dans l'air du temps. <rire> Alors accrochez-vous à vos slips de l'enfer et préparez-vous à rentrer dans un monde où la peur et l'angoisse se côtoient tous les matins devant un bol de choc à pic. Bienvenue dans le monde de la télé-réalité. Et celui des séries d'horreur. Mais après... Contrairement à ce que l'on pourrait croire, la télé-réalité ne date pas d'hier, mais plutôt de mai 1971. C'est en effet l'émission Un American Family qui offrira pour la première fois dans l'histoire des salons américains la possibilité à des milliers de familles de suivre les déboires d'une autre famille en pleine instance de divorce. Ouais... Après, avec recul, observer la vie d'une famille américaine dans les années 70, ça peut être intéressant à mater. Et ce n'est pas un gage de qualité, mais en fouillant un peu sur le net, j'ai vu qu'aujourd'hui a été considéré comme un documentaire. Bref, malgré les scandales qui suivirent la production de ce premier essai, la décennie suivante, pas moins de 37 nouvelles émissions de télé-réalité et vire le jour et ce rien qu'aux usa merci qui merci wikipédia parce que concrètement j'en savais rien du tout mais c'est en 1999 que la boîte de production néerlandaise en démol aujourd'hui responsable de plein plein plein de programmes télé dont la qualité artistique et intellectuelle n'est évidemment plus approuvée, donna naissance à un concept particulièrement glauque en filmant 24h sur 24 un groupe de personnes enfermées dans un loft sur une période de 3 mois. <rire> C'est tellement con que ça marchera jamais Le principe rencontra tellement de succès que la formule se propage un peu partout dans le monde, parfois sous un nom différent, comme en France par exemple. Loana. Jean-Edouard. Julie. TV. Delphine, Mais le plus souvent sous son nom d'origine, Big Brother, faisant directement référence au roman 1984 de George Orwell, où des habitants d'une Angleterre totalitaire sont en permanence surveillés par un monsieur pas super sympa, donnant naissance à la célèbre formule « Big Brother is watching you ». Non, parce qu'au bout d'un moment, autant assumer. Hein. Bref, vous l'aurez compris, je ne suis pas forcément fan du principe, d'abord parce que je trouve ça délicieusement malsain, mais surtout j'ai tendance à être assez sceptique quant à l'appellation « télé-réalité ». Car en fait, ce n'en est pas vraiment. Non sans déconner. Non parce qu'on risque d'enfoncer des portes ouvertes, il ne s'agit quand même pas de filmer le réel là, dans le sens où ce n'est pas la prétention de la production que de nous faire découvrir, je ne sais pas, moi, une étude sur la vie en communauté. Ce serait une bonne idée en soi. Non, pas ici. Ah, comment le dire en restant poli Alors j'en sais rien, j'étais pas là, mais j'aime à penser que les producteurs de Reality Show se sont un jour retrouvés autour d'une table avec leur whisky et leurs cigares et se sont dit que le public était suffisamment con pour penser que la réalité c'était filmer une bande de crétins sélectionnés sur des critères de débilité, et utiliser le montage de manière abusive pour faire dire n'importe quoi à n'importe qui, lorsque les situations ne sont pas tout simplement mise en scène Mais calme toi Alors ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, hein. filmer le réel c'est super compliqué, voire même impossible. C'est d'ailleurs une des problématiques majeures dans la réalisation d'un documentaire, car un sujet filmé est rarement naturel, voire même jamais. Bon après c'est peut-être pas le but de cette télé-réalité, hein. je m'enflamme certainement pour rien. Mais tout de même, cette publicité mensongère a tendance à m'énerver. Ah oh, je suis colère si je devais vous trouver un contre-exemple, je vous parlerais volontiers de striptease. Et pour le petit malin qui se le nez, je parle bien d'une émission qui était passée en début de soirée sur France 3. Hein. À première vue, l'émission pourrait être comparée à de la télé-réalité telle que j'ai pu la décrire précédemment, car le principe est encore une fois de filmer des gens dans leur quotidien. Sauf qu'ici, la volonté des réalisateurs est de se rapprocher au plus près de la personnalité des sujets filmés, en minimisant au maximum les effets de montage, allant même jusqu'à retirer toute voix off qui pourrait influencer le spectateur. Du coup, on se retrouve avec une émission beaucoup plus honnête. Et si vous ne connaissez pas encore striptease, je vous la conseille sans hésiter, car c'est vraiment très intéressant, très bien foutu et aussi très rigolo. Oui Oui, c'est moi. Alors déjà, ce dernier plan de mise en abîme dans le réel, c'est pas forcément ta meilleure idée. Et ensuite, de moi l'envie de t'éclater le cerveau avec un objet contendant, mais est-ce que tu peux lancer le générique, s'il te plaît Dead Set est une mini-série britannique créée par Charlie Broker, aussi responsable de Black Mirror quelques années plus tard, diffusée sur E4, une chaîne complémentaire à Channel 4, I speak English ciblant plus particulièrement les adolescents, en proposant des rediffusions de séries ultra gore et violentes comme Les Frères Scott, Ugly Betty ou encore Desperate As Wife. Et du coup, Dead Set ce qui semble tout à fait logique finalement. L'épisode pilote s'ouvre sur une soirée de prime time de l'émission Big Brother, un événement vous l'aurez deviné haut en couleur et en stupidité, n'ayant pour unique but que de faire sortir l'un des habitants du loft après un vote du public. Grosse, grosse soirée Bon je ne vais pas vous présenter tous les participants du jeu en détail, ce serait un peu long, mais sachez tout de même qu'il s'agit là d'une belle équipe de crétins, Jonglant volontiers de la blondasse des décérébrée à la caricature grossièrement vulgaire du transsexuel, en passant par le beau gosse mystérieux et le soi-disant cerveau de la bande faisant passer une discussion de comptoir pour la théorie de la relativité générale, ce qui finalement, malgré mes maigres connaissances à la matière, n'est pas si éloigné que ça d'un vrai casting de télé-réalité. Alors que tout le monde attend avec la plus grande impatience les résultats du vote du public, nous faisons la connaissance avec Kelly, une jeune assistante qui trompe son petit ami avec un de ses collègues, et Patrick, un producteur visiblement torsionnaire et vulgaire. Qui n'est pas très content car son émission risque d'être déprogrammée par de violents affrontements mystérieux se propageant un peu partout dans le pays. Bah je me demande vraiment ce que ça peut être. Bref, on a tout juste le temps de comprendre que la nominée est la blonde décérébrée de tout à l'heure. Quand soudain... <rire> Oh, une attaque de zombies Bah je m'attendais pas du tout. Alors que tout le monde à l'extérieur est occupé à se faire joyeusement croquer, c'est pas très marrant. On apprend très vite que les personnes restées à l'intérieur du loft ne se rendent pas du tout compte de ce qui se passe, prenant les hurlements de dehors pour une super ambiance de ouf. Ah ça c'est marrant Avant que vous ne réalisiez que cette situation est tout à fait grotesque, nous retrouvons le producteur Patrick réussissant tant bien que mal à s'enfermer dans les toilettes, sacrifiant au passage un de ses employés pour sauver ses fesses. Un patron qui sauve ses fesses en sacrifiant ses employés. Laurence Parisot serait fière. Et Kelly qui, quant à elle, échappe tout juste à une mort violente et douloureuse provoquée par un amant secret qu'elle trouvera certainement beaucoup moins sexy désormais, en se barricadant dans un bureau. Et stop Oui, je sais, l'épisode pilote ne s'arrête pas là, mais la série est assez courte et je n'ai pas très envie de vous gâcher la surprise, surtout que cette série est tout à fait intéressante. Mais pour comprendre de quoi on parle, il faut remonter quelques années en arrière. Ceci est un flashback. Alors je ne vais pas vous refaire l'histoire complète du zombie, hein, d'autres l'ont fait avant moi, mais pour celles et ceux qui auraient vécu dans une grotte ces 50 dernières années, Bah déjà bienvenue à vous, ça doit pas être facile La naissance du zombie moderne est souvent, et à raison, associée à George Romero, et sa désormais célèbre saga des morts vivants débutée à la fin des années 60. Le bougre n'est pourtant pas le premier réalisateur à avoir été inspiré par ces charmantes bestioles, car le zombie débute sa carrière au cinéma en 1932 avec White Zombie réalisé par Victor Alperine. Cependant, sans vouloir rentrer dans le jeu des sous-catégories, ce zombie-là n'était pas foncièrement le même. En effet, avant 1968 et la sortie de Night of the Living Dead, le premier long métrage de Romero, le zombie s'inspirait de la culture haïtienne voodoo. Les zombies n'étaient donc pas des morts-vivants stricto sensu, mais plus des pantins contrôlés à distance par une autre personne, généralement très mal intentionnée. Mais dans le cinéma de Romero, ce n'est pas du tout le cas, car aucune explication n'est donnée, laissant libre champ à l'imagination et à l'interprétation du spectateur. Alors soit, au début, il avait effectivement pensé en caler une à un moment. Une sombre histoire de satellite qui se serait... Mais il s'est vite rendu compte que finalement, bah on s'en foutait un peu, que l'inconnu et l'incompréhensible rendaient les situations encore plus effrayantes, mais surtout, ce trou scénaristique lui a permis d'aborder des sujets jusque-là inédits dans un film d'horreur, en critiquant la société à sa manière. Et sa manière, bah c'est les zombies. Parce qu'après tout, chacun son truc. Par exemple, son deuxième film, Down of the Dead, qui à première vue peut être considéré comme un film d'horreur un peu cheap, peut être aussi regardé comme un pamphlet politique contre la société de consommation, les zombies étant attirés instinctivement vers un centre commercial, lieu où ils auraient vécu les meilleurs moments de leur existence. Parlez de quoi, moi, à la base ah oui Pour revenir à la série qui nous concerne, les scénaristes ont eu l'idée brillante de réviser le principe de Romero en nous proposant une cri... La même chose non, parce que concrètement, vous remplacez le centre commercial par un studio de télé, les zombies consommateurs décérébrés par les zombies consommateurs décérébrés, et vous obtenez Dead Set, une série dans le fond pas très inspirée. Mais personnellement, je m'en fous. Parce que d'une part, ça ne me dérange pas du tout que l'on me raconte la même histoire plein de fois tant que c'est fait avec un minimum d'originalité, et c'est le cas, hein la série est vraiment super cool et très bien foutue, et en plus, elle est suffisamment courte pour être matée le temps d'une soirée entre potes avec du popcorn Parce qu'il faut toujours du popcorn et d'autre part, bah, j'adore les zombies. Je trouve ça vraiment fascinant. Et le pire, c'est que je sais pas du tout pourquoi. Non, parce qu'en soi, soyons honnêtes, la forme est toujours la même. À la base, ça reste des gens qui mangent d'autres gens. Et ne me faites pas le coup des sous-catégories, je les connais. Pourtant, les scénaristes se débrouillent toujours pour nous servir un fond différent quasiment à chaque coup. Que ce soit avec une critique de la société, une analyse sociale sur les relations humaines, ou juste un survival horror de très bonne qualité. Et une bonne partie de rigolade entre potes. Avec du pop-corn. Mais bon faut pas déconner non plus, ça va pas bien loin, mais ça a le mérite d'exister. Pour Dead Set, bah c'est un peu pareil, ça vole pas bien haut, et la critique du monde de la télé semble un peu grossière et téléphonée, mais ça a le mérite d'exister. Et surtout c'est très rigolo à regarder. à condition d'aimer le gore et le trash bien sûr. Bon après peut-être que les scénaristes se plantent complètement, et qu'ils se permettent de critiquer un monde de la télé alors qu'ils n'y connaissent rien du tout. Ouais. Oui. Oui, c'est encore moi. Petite précision, étant donné que tu ne te renseignes certainement pas assez. Zepotron Production, ça te dit quelque chose Euh non. Je le savais Eh bien Zepotron Production qui a produit Dead c'est une filiale dans démol. Euh oui. Les gens qui ont fait Big Brother, c'est ceux qui ont fait Dead 7. Ah ils ont de l'humour <tousse>